Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, et vers tous ces esprits messagers qu'il nous envoie en permanence, dont Jésus, dont nous nous parlons, et tant d'autres, Kardec, Chévoxavier, Delanne, Denis, qui nous ont apporté ces enseignements, enseignements <coughs> sur cette philosophie, qui parle du monde spirituel et qui nous aide à mieux comprendre notre propre vie, le but de notre vie, toutes ces influences qui peuvent exister, qui nous aide à devenir meilleurs chaque jour un peu plus et notamment par la présence de ces guides spirituels, de ces anges gardiens qui sont toujours là pour nous aider à partir du moment où nous faisons l'effort de nous mettre en meilleure syntonie avec eux, par l'étude, par la lecture. Et c'est donc ce que nous faisons ce matin, tous les dimanches matin, donc étudier, élever nos pensées, échanger, mieux comprendre. À partir de la compréhension et a la mise en pratique, l'exemple qu'on donne autour de nous, même si cette philosophie, comme l'était d'ailleurs celle de Jésus à son époque et tant d'autres, est encore rejetée par une majorité de personnes, l'exemple de la bonté et de la fraternité est essentiel. Et nous souhaitons que ces lectures et ces échanges soient bénéfiques aussi pour les esprits qui pourraient nous accompagner ce soir, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, nous sommes le 5 février. Donc, on est toujours encore dans le module 1. On avait vu le contexte historique, on avait vu la définition et le but du spiritisme, on avait vu les points principaux de la philosophie spirit. Et aujourd'hui, on va voir ben, comment est-ce que ça se fait que le spiritisme est venu euh, au XIXe siècle et quel, euh, quels étaient les phénomènes médiumniques qui ont précédé euh, le spiritisme, donc notamment euh, Iceville et euh, les tables tournantes. Voilà. Et donc euh, on va voir qu'en fait euh, ben, le, les phénomènes. Euh, étudiés par le spiritisme ont toujours existé, hein, depuis que l'humanité existe. Il y en a foison dans les évangiles notamment, et puis dans tous les li grands livres religieux, même dans le courant ou ailleurs. Et, mais au, au milieu du 19e siècle, il y a eu une, une espèce d'invasion, de, de, comme le dit Conan Doyle, hein, de multiplication de ces phénomènes, notamment suite au phénomène de Heitzville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Heitzville donc, c'est une petite ville euh, dans les États-Unis, dans l'État de New York. Alors, c'est l'État de New York. mais L'État de New York, en fait, est très long. Hein. L'extrême sud, bah, c'est la ville de New York. Et l'extrême nord, c'est les grands lacs euh, du Canada. Donc, Iceville, c'est plutôt en haut, hein, du côté des grands lacs au nord. Et donc, euh, dans cette maison, il euh, ben, y a eu euh, un certain nombre de phénomènes. Ce qu'on appelle euh, le poltergeist, ce qu'on appelle aussi euh, maison hantée. Hein. Euh, et donc, euh, phénomènes qui ont euh, et secoué, ébranlé, ils disent là dans le texte, l'opinion publique de l'époque. Alors, c'est comme tout. Il hein euh, y a les policiers, il y a les scientifiques, il y a les religieux qui sont pour, que ceux qui sont contre, ceux qui parlent du démon, en fait. Ça a tout de suite fait une grosse polémique, beaucoup de bruit. Les États-Unis, à l'époque, c'était déjà un peu comme aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire… Euh, le moindre truc est, est monté en épingle et donc ça a fait beaucoup de répercussions, non seulement localement, mais aussi euh, internationalement. Voilà. Et donc, euh, dans cette petite maison habitait euh, la famille Fox. C'était en 1848, famille qui était de plus en plus dérangée donc, par des, des, des coups, des frappes, des coups dans les murs et des choses comme ça. Il y avait trois enfants, trois jeunes filles. Et donc... Euh, euh, avec ces coups qui, au bout d'un certain moment, ben, les empêchaient de, de dormir. Quoi. Ça devenait vraiment dérangeant. Ils avaient fait venir la police, euh, euh, comment dire, ceux qui construisent des maisons pour aller voir s'il y avait quelque chose dans la maison, une fissure ou quelque chose qui pouvait expliquer ces bruits. Et donc, euh, ils n'ont pas trouvé l'origine de ces bruits. Et à un moment donné, <coughs> la, euh, Kate Fox, hein, la plus jeune, euh, par intuition sans doute, hein, ou parce qu'elle avait, avait des facultés médiumniques qui sont développées par la suite, pour que les phénomènes, ce genre de phénomène se produise, il faut de toute façon qu'il y ait quelque part un médium à effet physique. Hein. Ça peut très bien être un ou plusieurs, euh, une ou plusieurs personnes, y compris les enfants. Et donc, euh, Kate Fox, elle, elle a commencé euh, par jeu, hein, puisqu'elle était jeune, elle devait avoir une, une dizaine d'années, un peu plus, euh, à, à parler avec les bruits. Et puis donc, euh, c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que c'était possible de converser. Un coup pour oui, deux coups pour non, euh, un coup pour A, deux pour B, trois pour euh, C, 23 pour Z. Hein. Et donc, euh, les, les, il y a une espèce de con, une conversation qui s'est engagée avec euh, l'origine des bruits. Donc, vous voyez, c'était le 31 mars 1848. Hein. Euh, et donc, euh, euh, c'est... Ils ont su que, c est, c est, enfin, les bruits leur, leur, leur ont répondu qu'il s'agissait en fait de l'esprit d'un colporteur qui avait été assassiné dans cette maison et donc euh, qui se communiquait. Voilà, donc c'était en gros la, la, la, la redécouverte, hein, je ne dis pas la découverte, mais la redécouverte du fait que les esprits peuvent faire des phénomènes à effet physique et qu'il ben, est possible par leur manifestation de euh, converser ou de dialoguer avec eux. <coughs> D'accord? Oui, Fabrice. Tu dis, euh, Charles, qu'il faut systématiquement un, un médium à effet physique, mais je veux dire, on sait pourtant que les esprits ont la possibilité de condenser la matière, de moduler le fluide. Ils ne peuvent pas de même. Euh, veut dire, euh, ils n'ont pas cette possibilité d'eux-mêmes, en dehors de, du médium à effet physique, justement, de créer, d'intervenir sur la matière tangible Alors ça, c'est une question intéressante. Hein. donc euh, on, on dit toujours, euh, en général, non. Hein, pour créer des effets physiques, ils ont besoin d'un médium à effet physique. Euh, plusieurs exemples de manifestations physiques, on a pu observer que quand le médium était là, il se produisait. Quand le médium n'était pas là, il ne se produisait pas. Hein, mes, mes premiers pas, par exemple, dans le spiritisme, c'était des gens à Mulhouse qui faisaient tourner une table. Et j'avais remarqué assez rapidement que quand la dame du, du, du propriétaire de la maison était là, ça fonctionnait. Quand elle n'était pas là, ça ne fonctionnait pas. J'avais remarqué aussi, entre parenthèses, qu'après les séances, elle était en général assez fatiguée et épuisée. Hein, donc, beaucoup de signes comme ça qui disaient c'était elle le médium à effet physique. Mais quand elle n'était pas là, la table ne bougeait pas. Non. Alors, euh, je pense que d'un autre côté, euh, dans, dans, quand vous regardez euh, le chapitre 9 du livre des esprits, on, on parle des, de l'influence des esprits sur les phénomènes de la nature, Ou euh, les, les, les questions que Kardec pose, les esprits répondent, non, il y a des esprits qui sont là pour, euh, comment dire, présider au phénomène de la nature, l'apparition de la vie par exemple, hein. c'est les esprits qui l'ont orchestré hein, en amenant des, des comment dire des, des, des, des pères esprits, hein, des organismes fluidiques qui ont permis de servir de moule pour que les différentes briques d'ADN qui existaient déjà dans les marais chauds à l'époque se, se mettent euh, dans, dans une séquence bien précise pour faire une protéine quoi, hein. parce que quand les scientifiques calculent la probabilité pour que cet, cet assemblage se produise au hasard, la probabilité elle est euh, pratiquement nulle. Donc euh, ils, sont, ils ont bien été capables d'amener des, des pères esprits qui ont influé sur la matière, etc. Tu vois Par exemple, oui, parce que il, y a, les... il y a une expérience, je ne sais plus laquelle que c'est, où il y a la, la matérialisation d'une fleur, une grande grande fleur. Oui. Avec euh, quel, et, et là, ça se passe comment Comment ils ont pu euh, Matérialiser cette, ils ont utilisé pareil, un médium à été physique aussi. Je ne sais plus dans quel, <coughs> euh, comment il s'appelle là, c'est Paladisio, pala, Paladino. Paladino, euh, oui, le oui. euh, Il me semble qu'on la voit avec une grande fleur, mais une fleur qui fait quasiment la taille d'homme, quoi, 1m60, 1m70. C'est une création donc. Euh... Alors, c'est là où il faut analyser le phénomène. Hein. Ça peut être soit. Euh, une, une création, mais ça, euh, si, on, si on en croit l'esprit le, Eras dans le livre des médiums, il dit que bon, c'est très rare, il n'y a que des esprits très élevés qui arrivent à condenser de la matière, hein, puisque là, on parle d'énergie euh, qui sont quand même assez colossales. Là, on parle d'énergie de, de, nucléaire, hein, égale MC2, donc ça fait le moindre gramme, ça fait des, des, des, des milliers et des milliers de kilowatts ou hein, de kilowattheures. Alors que ça peut aussi être un phénomène d'apport. Ils sont allés ah, ouais. chercher cette fleur quelque part et l'ont amenée. Et certain. ce genre de phénomène d'apport euh, induit un peu moins d'énergie. Voilà. Et donc, euh, peut se faire grâce euh, bah, à la médiumnité de Zapia Palladino, qui était à effet physique. D'accord, d'accord. Okay. Elle était là, euh, Zapia, et elle était bien le médium à effet physique. C'est ça, je cherchais son nom. <coughs> voilà. Donc, c'est une question qui n'est pas tout à fait résolue. Hein. Euh, bon, mais en principe on admet qu'aujourd'hui euh, du moins que les phénomènes à effet physique comme ceux de, de, de Poltergeist et tout ça, euh, ben pour qu'ils se produisent il faut qu'il y ait un médium à effet physique euh, médium à effet physique d'ailleurs qui peut euh, très bien servir de médium à son insu tu vois, c'est à dire que l'esprit peut aller lui euh, piquer des fluides entre guillemets sans que consciemment le médium le sache je pense qu'il n'ira pas pour autant contre son libre arbitre puisque euh, ce, cette personne qui est médium, bah, pendant son sommeil, ils lui ont certainement demandé est-ce qu'on peut utiliser ton fluide pour okay. créer un phénomène à ton insu Et il a certainement dit oui, et puis après, bah, ça s'est produit. Voilà. D'accord. À <coughs> bah, Tours, on a eu un phénomène d'apport, euh, on s'en du tour. Oui, alors justement, l'autre ouais. jour, c'est dommage, on a raté le coach, mais à la fin de l'année dernière, il y avait une, une exposition sur, sur les objets permanents, là, les objets... Euh, OPP, objets paranormaux permanents, et il cherchait justement des, des, des, des, des, des, des, des résultats de matérialisation pour pouvoir euh, ben, les, les, les montrer dans cette exposition. puis Je me souviens, à Tours, il y avait un tableau avec euh, oui, un bouquet ça. de fleurs, comme ça, et derrière, oui. une signature. Oui. Oui. En fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce tableau. Il est ouais, chez il... Christiane. Oui, mais elle m'a dit que non, que je ne l'ai pas chez elle. Madame Bon-Christian, tu sais, des fois, elle… Euh... Oui. Oui. Elle est quand même chez elle, donc je irais irai lui redemander un jour calmement. Non, mais, mais elle l'a, elle doit l'avoir. D'accord. Jackie Oui, euh, j'avais une question à propos des sœurs euh, Fox, justement. Oui. Euh, dans une émission grand public, alors je ne me rappelle plus laquelle, ils en avaient parlé de ça. Et, euh, et donc ils avaient évoqué le phénomène de, du spiritisme en parlant des sœurs Fox, et à la fin, ils ont dit que les sœurs Fox euh, se sont rétractées à la fin de leur vie, elles se sont rétractées sur leur déclaration, oui. et, euh, et à la fin, ils ont balayé comme ça, d'un revers de main, euh, en fait, euh, tous les événements euh, liés au spiritisme qui, euh, qui, étaient, euh, qui, qui ont eu lieu, quoi, qui, ont, qui sont censés avoir eu lieu. Est-ce que tu as connaissance de ça, toi Oui, bien sûr. Bah, L'histoire le dit, hein. Si vous voulez avoir des détails là-dessus, c'est Arthur Conan Doyle. Hein, donc, il, il, a, il a écrit un livre, ben, Histoire du spiritisme ou Histoire du spiritualisme, selon les traductions. Hein, et il parle en détail de, cette, de, cette, de cet épisode. Alors, évidemment, les détracteurs aujourd'hui, ben, ils ah, ben, se dédient, donc tout est faux. tu vois Mais ouais, ils oublient ça. de dire qu'il y a eu euh, des scientifiques, il y a eu des chimistes, il y a eu plein de gens qui sont allés étudier en long, en large et en travers, qui ont écrit des bouquins vachement sérieux. Tu vois, ouais. euh, sur le phénomène, ça, ça ils oublient, ils n'en parlent pas de ça parce qu'eux, ils cherchent à, à démolir. Quoi. Donc, c'est sûr que euh, ce qui s'est passé aussi avec les sœurs Fox, évidemment, aux États-Unis, très vite, on parle de euh, time is money. Hein? Donc, euh, c'est ce qu'ils disent ici. Hein, les premières démonstrations publiques des sœurs Fox ont été organisées en novembre 1849. Donc, tu vois, il y avait déjà des démonstrations publiques avec des entrées payantes, évidemment. Et c'est là où le truc a commencé à déraper parce que ben, les gens, ils en demandaient pour leur argent. Tu avais les détracteurs qui venaient. Euh, les, les, les, elles se sont presque fait lyncher et tout. Et donc, pour leur sécurité, c'est ce que dit Conan Doyle, elles auraient dit non, non, ce n'est pas vrai. Euh, laissez nous en paix, etc. Parce que leur vie était com a commencé à devenir intenable. Donc, tu vois, c'est une histoire compliquée hein ouais, C'est complexe. Mais ce qu'il faut voir, c'est Robert Hare notamment. Euh, il y a des, des, des, des scientifiques sérieux un révérend aussi, je ne me souviens plus de son nom, qui était là-bas et qui avait constaté le phénomène et puis écrit des livres qu'on peut encore, qu'on peut très bien trouver aujourd'hui, alors peut-être pas tous traduits en français, mais en anglais, sur ce cas. Notamment, bon, je vous conseille le livre de Conan Doyle, puisque lui, il avait étudié tout ça, il l'a résumé dans son livre qui s'appelle Histoire du spiritualisme et on, on l'a sur l'Encyclopédie spirit donc si vous voulez vous pouvez le télécharger. Sinon c'est un livre qui a été réédité plusieurs fois par la suite, donc vous le trouvez aussi assez facilement sur des sites de livres d'occasion. Ouais, très bien, merci. merci. Voilà, donc il y avait d'un côté la formation d'un groupe d'études du spiritualisme moderne, hein, donc il y a encore toujours euh, aux états unis beaucoup de groupes, hein, notamment euh, à côté de Rochester, de Heightsville, dans cette région-là, hein, il y a un village, alors euh, je me souviens plus de son nom maintenant, ça m'échappe quand vous allez aux états unis quelque part il y a un village où il n'y a que des spiritualistes une espèce de communauté qui avait été créée où il n'y a que des médiums, des choses comme ça mais évidemment, pareil comme tout aux états unis il y a le commerce qui s'en est mêlé quoi, qui s'en est mêlé voilà et donc, ce phénomène de Iceville, évidemment, il y en avait plein les journaux, c'est venu jusqu'en Europe. Et en Europe, ben, les gens se sont dit, mais tiens, voilà, il, y a, il y a eu un autre phénomène qui s'est développé, ben, ce sont les, les, les tables tournantes. Alors, ce n'est pas qu'en Europe, hein, il, y en a, il y en avait en Australie, partout dans le monde. On parlait euh, donc de ce phénomène des tables tournantes. Et donc, les tables tournantes, à l'époque, il y avait les magnétiseurs, les mesméristes. Hein. Certains d'entre eux étaient spiritualistes, d'autres pas. Donc, il y avait aussi les différentes théories. Une théorie qui disait que ben, c'est avec le fluide magnétique que le médium arrive à faire tourner la table. Et il y en a d'autres qui disaient que non, non, la table donne des réponses à des questions. Donc, c'est bien un esprit, une individualité différente qui l'a fait tourner. Et on était toujours dans ce débat, spiritualiste ou, ou, ou pas. Et donc, ce que je peux vous dire, là, on est en train de... Il y, a, il y a des chercheurs brésiliens qui sont en train de faire des recherches dans, dans toutes les revues magnétiques du début du 19e siècle pour essayer de trouver des, des traces de Rivaille. Hein, parce que Rivaille, Kardec, il disait à un moment qu'il étudiait le magnétisme déjà depuis 30 ou 40 ans, et donc pour essayer de trouver des traces de lui. Hein, et et en, en fouillant dans ces revues, alors pour l'instant, on n'a pas trouvé de Rivaille où, où il n'y a qu'un endroit où on l'a trouvé, il a contribué quelque part à où il a participé à un banquet, en hommage à l'anniversaire de Mesmer ou quelque chose comme ça. Donc, pratiquement rien, mais aucune contribution en termes d'études. Par contre, quand on regarde euh, la littérature de l'époque, hein, des années, justement, 1840, fin des années 1840 et 1850, ben, il y avait aussi plein les journaux et plein les revues de phénomènes de table tournante. D'accord Il y a une autre source d'information qui est assez intéressante, c'est au sujet justement de cette récréation la plus palpitante et originale, hein, en 1853. Euh, C'est dans la revue qui s'appelle Le Spiritisme, que vous pouvez trouver aussi sur l'Encyclopédie Spirite, hein, gratuitement. Il y a euh, une chronique qui a été écrite par une dame qui s'appelait Mademoiselle Huet, et donc, elle, elle a vraiment connu tous ses débuts, elle raconte les salons, ce qu'elle organisait chez elle, ce qu'elle voyait chez d'autres gens. Les... Elle cite les noms des personnes qui venaient et donc les différentes expériences qui se faisaient autour des tables. À l'époque, c'était un petit peu la mode des salons. Celui qui organisait le phénomène le plus original arrivait à attirer le plus d'invités et donc son salon, avec beaucoup de monde, avait du succès. Et donc, pour avoir du succès, eh ben, il faisait tourner des tables, entre autres. Quoi. Oui, euh, Fabrice. Oui, euh, Charles, parmi toutes ces personnes euh, qui prenaient, euh, je dirais, ce phénomène des tables tournantes un peu comme un passe-temps, comme il est dit là dans le texte, c'est-à-dire qu'ils prenaient ça d'une façon pas sérieuse, il n'y a jamais eu d'obsession, de, de fascination, de subjugation, Merci. parce qu'on déconseille quand même aujourd'hui euh, de, de, de, de faire ce qu'on appelle des séances de spiritisme comme ça, sans connaissance, sans, sans se protéger. Et je veux dire, là, c'était... Euh, bah, c'était un petit peu, voilà, c'était très à la mode, euh, c'était bien. Il n'y a jamais eu de personnes qui ont eu des problèmes Ben si, si, bien sûr, il y a certainement ouais. eu beaucoup de, de problèmes, d'obsession de, ou autre. Mais tu sais, tu parles de l'époque, euh, mais moi, quand, quand, en en parlant euh, avec ma tante, hein, ma grand-mère le faisait aussi. Hein, hein, dans les années 1920, par là, quand elle était jeune, euh, donc c'était… Quand moi, j'étais jeune, ben, il y a, euh, je vous parle de, de là où j'habitais, à Tannes, hein, il y a un refuge dans une montagne où ils avaient, tu sais, les, les, tables, les tables de refuge, c'est vraiment le, le madrier euh, mm. plein fût, euh, la, la table qui fait 250 kg et, et qu'ils qui, arrivaient à faire bouger. Hein. Et j'ai connu aussi donc, des expériences avec le verre. Je n'étais pas du tout spirit à l'époque. Hein et des, des amis donc qui, qui s'amusaient avec ça. Alors là, je n'y étais pas ce jour-là, mais où à un moment donné, ils ont perdu le contrôle. Le verre, entre guillemets, s'est énervé. Il est parti, là, il allait se fracasser contre le mur. Quoi. Ils nous ont arrêté parce que c'était quelque part l'avertissement. Mais après, l'autre jour, je causais avec ma voisine. Elle me disait aussi, ah bah, des fois, on fait du spiritisme. <rire> faire du spiritisme, bah, c'est ça. C'est faire tourner des verres, le Ouija, des tables, des machins. Et donc, ça se produit beaucoup, beaucoup plus encore aujourd'hui qu'on ne le pense. Hein. Et les gens n'ont pas conscience des risques peuvent... C'est <coughs> oh, un, un peu comme à l'époque avec les salons, c'est la curiosité et tout. Puis, ils, ils sont quand même assez... Ils vont en reculant. Donc, euh, à un moment donné, ils ont peur et puis ils arrêtent. Quoi. Puis les, hum. les gens que j'ai connus euh, quand je suis arrivé à Mulhouse et qui, eux, faisaient vraiment tourner de table hein, dans les années 90, bah, eux, ils étudiaient quand même Kardec. Tu vois. Ils, hum. ils, alors, à un moment donné, je leur dis Mais pourquoi vous m'avez appelé hein, ben Parce que ce qu'on reçoit, c'est assez banal. Alors, bon, ben je leur ai évidemment expliqué je dis, Vous savez, si vous voulez des bons messages, la table, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Même si, quand j'étais là-bas, hein, j'ai vu quelques expériences avec des tables qui bougeaient, et puis je peux vous assurer vraiment qu'elles bougent il hein, n'y a pas de triche, pas d'élastique, rien. Euh, comment dire J'ai vu la table, par exemple, par la table. Il y a la mère d'une des participantes qui se communiquait, et puis c'était vraiment émouvant. Hein, il, y a, il y a parfois de très belles choses qui se passent par la table. Et Léon Denis aussi dit dans, dans l'invisible hein, que la première, une de ses premières réunions, un, un des premiers messages qu'il a reçu de son guide, euh, qui est Jérôme de Prague, c'était dans un groupe d'ouvriers euh, au Mans. Hein, qui euh, et donc Jérôme de Prague, c'est aussi exprimé par la table, Léon Denis transcrit le message qu'il avait reçu à l'époque par la table, c'est un très beau message quoi. donc voilà tout est, hein, c'est sûr que la table c'est pas l'instrument le plus facile évidemment, c'est pour ça qu'on le déconseille. Hein. d'ailleurs ouais. la personne que je connaissais là, qui était la dame qui était le médium à effet physique, euh, ben, au bout de quelques années, ben, elle était euh, avec l'âge et tout, euh, commençait à s'affaiblir et ils ont arrêté, quoi, parce que ça lui pompait trop d'énergie, hein. donc ce n'est pas le meilleur moyen, évidemment. Après, bon, ils ont un peu changé, ils ont essayé la psychographie, ça n'a pas marché tout de suite, donc ils se sont découragés. Puis finalement, le gars, il a, il a, il a, il a fait du magnétisme, quoi, il a magnétisé des personnes. Euh, voilà. Et de toute façon, ça. les médiums à effet physique, on en aura de moins en moins, puisque maintenant, les phénomènes, c'est du passé. Ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a de moins en moins, parce que, par exemple, la conférence qu'on a eue l'autre jour du docteur euh, Fructuoso, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est sur euh, la chaîne YouTube là, de la Fédération et du LMSF, Médecine de l'au-delà, hein, médecine médiumnique de, euh, de, de, de demain, ou quelque chose, juste, hein, le titre de la conférence. Il ben, y a des, des, comment dire, des médiums à effet physique euh, qui permettent aux esprits de euh, dématérialiser des tumeurs chez des personnes malades, ce genre de choses. Donc, tu vois. Les effets physiques servent toujours, et aujourd'hui, dans, dans, dans cet exemple-là, orientés vers le bien. Et moins sur les phénomènes, alors qu'on voit sur les tournant, tout ça. Alors. Voilà, alors là, c'est plus de la curiosité, là c'est vraiment ouais. un groupe spirit sérieux qui connaît euh, euh, la philosophie et qui utilise, euh, donc ils avaient un médium, euh, il est décédé entre-temps, ils avaient un médium effet physique et ils l'utilisaient à des fins euh, pour aider des personnes malades et aussi pour faire des, pour faire des recherches. D'accord Donc là, c'est pour ça que ça existe en fait toujours. Et je ne sais pas si on aura de moins en moins, je pense, au contraire, euh, que plus l'être humain évolue, plus euh, la proportion de médiums augmente. Hein et on nous dit bien que voilà, toutes ces facultés, genre Jésus qui voyait tout, qui lisait dans les pensées, etc., ben, au, au fur et à mesure qu'on évoluera vers ces niveaux-là, ça mettra encore beaucoup de temps, évidemment, en tout cas pour moi, euh, ben, ce genre de faculté qu'avait Jésus va se développer donc euh, plus on est évolué, plus notre esprit euh, est, est fort, puissant euh, et arrivera à, à, à s'émanciper du corps euh, pour percevoir les choses de l'esprit d'accord donc c'est l'inverse quoi, plus on évolue plus il y aura de médium jusqu'au jour où on ne s'incarnera plus alors là en tant que, voilà si, si, si on est vraiment esprit hein, ben, et la médiumnité euh, euh, voilà, il n'y en aura plus besoin du tout quoi je crois qu'on a encore le temps, alors. Ouais, ouais, moi, je bon, pense ah, ben... Il y a du chemin. Il y a quelques millénaires à attendre, je pense. Voilà, mais bon, on, on, on avance tout doucement quand même vers cette... C'est un millénaire, ça passe vite, hein, c'est rien devant l'éternité. Tu te rappelles, ah. Fabrice, quand on était dans les arènes romaines, c'était hier hein <rire> Voilà, donc euh, Paris 1853, donc si vous regardez les journaux de l'époque ou les revues, et, et là c'est intéressant parce qu'en fouillant ces revues, on voit des citations, après on peut aller là où il y a la citation, parce que maintenant avec euh, Retro News et Gallica de la BNF, il n'y a, y a pas, pas tous les journaux, mais vous avez une bonne moitié des journaux qui existaient qui sont déjà dig euh, digitalisés et disponibles en ligne, donc on peut lire ce qui, ce qui, ce qui s'écrivait à l'époque, et je peux vous garantir qu'il y en avait vraiment plein, plein, plein partout. Hein. Voilà, donc c'était un passe-temps, hein. euh, les gens ne s'approfondissaient pas dans ce, dans ce domaine-là, sauf qu'en ben, 1854, il y a un monsieur qui en a entendu parler, hein, qui s'appelait Hippolyte Léon-Denisa-Rivaille, qui a commencé à observer en 1855 et qui a tout de suite vu que pareil, il n'y avait pas de triche et puis que les réponses qui étaient données, parfois, elles étaient tellement sensées, euh, complètement en dehors de la portée euh, des gens qui étaient dans la salle. Donc, il avait tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de, de, de, de sérieux derrière, hein, qu'il y avait l'effet intelligent, qu'il y avait une cause intelligente. Et c'est comme ça qu'il a commencé à étudier, et euh, ça a débouché donc, dans le livre des esprits euh, deux ans plus tard, en 1857. D'accord Voilà. Donc, c'est tout ça qui… Euh, qui a fait que, entre autres, hein, euh, il y a eu ces circonstances favorables à l'époque euh, ben pour, que, pour que ce phénomène quelque part se vulgarise, pour que les, pour que les gens soient, euh, aient la conscience un peu éveillée sur ce genre de questions. Et donc, c'était euh, les conditions propices pour qu'il y ait un livre sérieux qui soit écrit et publié sur le sujet. D'accord donc là, après, dans le, dans, dans le développement, vous avez euh, le détail de comment ça s'est passé. Hein. Voilà. Donc les filles, donc, s'appelaient euh, Margaret et Kate, hein, et Lia, qui était la plus âgée. Hein, et donc, euh, d'après ce qu'ils disent, les trois étaient médiums. Kate, elle avait 11 ans. voilà hein. Et donc, euh, la première conversation avec les esprits, elle est enregistrée elle est comme suit. Hein. Monsieur, euh, le pied cassé, split foot. Donc, split foot, en fait, c'est... C'est un surnom qui se donnait euh, à l'époque, hein, parce que les, le, le, les animaux qui ont un, un sabot euh, fendu en deux au milieu, ben c'est les pauvres. Quoi, hein. Donc, Monsieur le pied cassé fait comme moi en tapant dans les mains. Et donc, euh, elle, elle tapait deux fois et on entendait deux coups. Elle tapait cinq fois, on entendait cinq coups. Voilà, c'était la première conversation avec euh, l'esprit. Donc, c'était, comme il dit, par jeu. Hein. Voilà, et donc... Euh, euh, après, il y avait êtes ben, est-vous un esprit hein, ?», la première question. Si oui, donnez deux coups et sinon un coup. Alors, donc, euh, il y avait deux coups qui sont venus, donc c'était bien un esprit. Voilà. Après, euh, voilà euh, quand elle dit « si c'est un esprit assassiné, donnez deux coups », et puis encore une fois deux coups qui se sont faits. Hein, c'est co comme ça euh, que la conversation s'est engagée. Quoi. Et donc, bon, après, il y a eu d'autres expériences, etc. Évidemment, ça s'est développé, il y a tout le voisinage qui venait, euh, comme je vous disais, hein, les religieux, etc. Et donc, euh, c'est allé jusqu'à la famille Fox, victime de l'intolérance et du fanatisme des conservateurs de la foi. Évidemment, les religieux euh, les traitaient de posséder du démon. Enfin, ouais, l'ambiance était quand même électrique. quoi hein. Ils voulaient montrer donc publiquement, puis finalement, ça s'est retourné contre eux. Elles ont failli être lynchées, les pauvres. Et, et, et comme disait Jacqui tout à l'heure, c'est probablement pour ça, comme je disais à Jacqui, qu'elles que, qu ont fini par se rétracter. Ben, C'était un réflexe de survie. Quoi. Après, quand vous allez dans la littérature, il y, a, il y a plus tard, quand elles étaient déjà beaucoup plus âgées, en fait, elles expliquent qu'elles qu s'étaient rétractées pour des questions de sécurité, mais que les phénomènes étaient bien authentiques. Voilà. Et donc, aux États-Unis, il y avait, comme il dit, en 1850, il y avait déjà plusieurs milliers de spirites, de spiritualistes, comme on appelle ça en anglais. Et dans les statistiques du spiritisme que Kardec a fait dans la revue Spirit de 1869, il les chiffrait entre 3 et 7 ou 8 millions. Donc, c'était quand même un chiffre énorme pour l'époque, hein, compte tenu de la population. D'accord Alors, voilà les intellectuels qui avaient regardé. Donc, il y avait un juge qui s'appelait John Edmonds, il y avait un professeur qui s'appelait James Mapes et euh, donc Robert Hare, c'est celui que, que je connais un peu mieux puisque j'avais lu euh, ce qu'il avait écrit. Un autre savant qui s'appelait Robert Dale Owen. Hein. Entre autres, ils, sont, ils ont étudié les phénomènes et ils ont écrit des livres sérieux déjà sur le sujet. D'accord, ils étaient allés pour trouver la supercherie. Et ils sont revenus en disant, bah, non, non, ce n'est pas une supercherie, le phénomène est authentique. En gros, c'est ça. Hein. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. En Italie, il y a Lombroso un peu plus tard. Hein. Kardec lui-même, hein. au début, il n'y croyait pas, mais en, en revenant, une fois qu'il l'avait vu, il avait dit, non, non, non, c'est authentique. Euh, voilà, donc il euh, y, y a eu des choses sérieuses qui ont été publiées euh, sur ce sujet par des, par des personnes sérieuses. Donc, juste dire les sœurs se sont dédites, donc tout est faux. C'est un raisonnement un peu euh, léger, un peu rapide. Quoi. Malheureusement, on trouve beaucoup euh, ce genre de raisonnement aujourd'hui, surtout maintenant avec le développement des fake news et des manipulations. Hein. C'est euh, un conférencier que j'aime bien qui s'appelle Jean Covici. Je crois qu'il parlait euh, du syndrome de Kundalini. Je ne suis pas tout à fait sûr du nom. Euh, qui dit que quelqu'un dit une chose fausse, hein, par exemple... Euh, euh, un homme politique qui dit quelque chose qui est faux euh, ben, il y a immédiatement beaucoup de gens qui vont le croire et pour, si on veut euh, expliquer à tous ces gens que ce que la personne a dit était faux et les convaincre à ces gens que la, la chose était fausse et hein, eh ben il faut euh, 10 fois, 100 fois plus de temps et d'énergie Donc les gens tombent très vite dans un piège mais pour les faire sortir du piège c'est beaucoup plus difficile Hein, malheureusement l'être humain il est comme ça quoi. voilà, ensuite ben, il y a eu ces tables tournantes hein, euh, donc ça c'était euh, dans les salons comme on l'avait vu hein. il s'en est plein la presse, on pourrait, on pourrait en trouver hein, ouais. donc après vous voyez il y avait euh, Faraday, euh, Ch Chevreuil, euh, le comte de Gasparin marquis de Virville, qui a écrit euh, plusieurs livres hein. Il y a des ecclésiastiques, hein, l'abbé Moigneau, Arago, hein, Babinet, euh, ben, de, tous des gens qui avaient de près ou de loin participé à, à ces choses et qui, qui, qui les avaient vues. Voilà. Oui, Fabrice Oui, moi j'ai une question. Là, on est en train de voir que tout ça, c'est un petit peu parti des États-Unis, donc en 1848 avec les sœurs fox mais qu'en était-il du spiritisme au Brésil qui est quand même un pays où euh, le spiritisme est beaucoup plus développé que dans n'importe quel autre pays. Ils en étaient où Enfin, ce que je veux dire, pourquoi c'est parti des États-Unis et pas d'un pays où justement le spiritisme est déjà plus développé à la base Alors, le, le Brésil, à l'époque, il n'était pas spirit du tout. Hein ah, On ne parlait pas du tout de spiritisme. Alors, l'étape tournante, il y en a aussi eu au Brésil. Par contre, ce qu'il y avait au Brésil, c'est, et d'ailleurs aussi aux États-Unis, Compte tenu de, de l'immigration euh, de, de, qui venant d'Afrique, eh ben il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de pratiques euh, africaines et qui sont, qui, qui, qui arrivent très vite euh, sur l'évocation des esprits, hein, la sorcellerie. Il y avait, euh, comment dire, les, les, euh, ma, euh, umbanda. Il y avait, enfin, tous ces mouvements euh, afro que, que, les, que ces, que ces, pères, ces immigrants avaient ramené et conservés hein, dans leurs « senzalas, hein, les habitations des, des esclaves donc euh, voilà, ils étaient particulièrement prêts je dirais parce que pour eux l'existence de l'esprit faisait déjà partie de leur culture hein, donc ils n'avaient pas ce blocage matérialiste qu'on que, qu peut avoir plutôt chez nous et c'est pour ça que quand le spiritisme est arrivé au Brésil donc ça c'était déjà dans les années 1860 et eh ben il, il y a pris racine très rapidement hein, parce que une grande partie de la population locale était déjà préparée, euh, était déjà spiritualiste, en gros. Hein. Donc, euh, en apportant quelque chose de rationnel sur le sujet, euh, même euh, les, les, les, les immigrants africains, hein, qui, ceux qui pouvaient, du moins à l'époque, euh, ont accepté assez rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a même eu des mélanges. L'Umbanda, par exemple, il y a Umbanda, Cannomblé, enfin il y a plein de, de, de, de, de ces mouvements, Lumbanda c'est euh, un, un espèce de mélange entre euh, des pratiques euh, qui africaines et du spiritisme et de la médiumnité qui vient du spiritisme. Hein? Oh. Voilà, donc c est, c est, ils sont déjà, euh, ils sont venus très proches euh, du spiritisme. Mais parce qu'en en France en 1975, il y a eu aussi des phénomènes de tables parlantes. On en a moins parlé parce que je sais que moi quand j'habitais à La Machine dans le 58 000, et eh ben écoute, il euh, y avait ce phénomène-là. Oui, mais là, c'est un siècle plus tard, hein, Joël. Tu parles de 1975. 75. Ouais, ouais. ouais c'est ça. En fait, euh, le spiritisme est arrivé dans un des pays qui, à l'époque, était un des plus matérialistes, quoi. Oui. oui alors, pourquoi c'était aux États-Unis Parce que là-bas, comme je le disais au début, euh, chaque, euh, tout devient très vite sensationnaliste. Hein. Donc, il y a cette exagération qui se produit. Donc, il fallait ça pour que, paf. Ça a un impact dans le monde. Et ensuite, pourquoi est-ce que Riva et au Kardec a écrit en France Parce qu'à l'époque, Paris, c'était quand même une des capitales culturelles du monde. Ce qui se faisait à Paris, dans le monde entier, on s'y intéressait. Et donc, le livre des esprits, c'est pour ça que, comme il a été fait à Paris, il s'est plus rapidement et plus facilement propagé ailleurs en Europe et aussi… Donc, dans les Amériques, où, dans lesquelles il y avait encore à l'époque beaucoup d'Européens, hein, ce n'était plus les colonies, tout, partout, mais il y avait quand même encore beaucoup d'Européens qui, qui habitaient dans les Amériques. Donc, c'est ça qui a fait que, partant de, de, des États-Unis, ça s'est ébruité dans le monde. Et donc, l'étude qu'a fait Kardec avec le livre des esprits à Paris, pareil, c'était le, le, le, le lieu le, le plus propice pour que là aussi, ça se disperse partout dans le monde tout ça n'était pas un hasard, l'avènement, euh, la découverte, tout ça fait ça euh, d'une façon tout à fait euh, voilà. programmée, calculée. Et, et il y avait certainement des, des comment dire, de, de, Conan Doyle, il parle d'une orga, invasion organisée. Hein. Il, y a, il y a plein d'esprits euh, qui faisaient tourner des tables, ou faisaient du poltergeist et tout ça, qui sont venus hein, pour, euh, pour faire leur ramdam. Il y a certainement beaucoup de, de personnes qui sont réincarnées médium à effet physique, pour y contribuer et voilà, en fait, comment ça s'est organisé. Conan Doyle, il était déjà médium à effet physique. Conan Doyle, alors, je ne sais pas s'il était médium à effet physique. Je sais qu'avec Conan Doyle, il y, a, il y a beaucoup de photos, spirit. Il, il, il, à l'époque, il donnait des conférences donc dans les années 1920 à Paris avec des projections d'images. De, Hein, de, des photos de fluides de matérialisation, ce genre de choses, c'était euh, l'avant-garde à l'époque. Hein, Aujourd'hui, c'est banal, hein, mais à l'époque, euh, euh, à Paris en 1925, quand il était par exemple pour le congrès, ben, il y avait 1000-1500 personnes dans les salles hein, qui assistaient aux conférences de Conan Doyle. Donc, je sais pas s'il était vraiment médium, enfin, en tout cas, il a longtemps étudié, il, il était euh, longtemps spirit. Il connaissait évidemment Léon Denis, grand admirateur. Il a traduit le livre Jeanne d'Arc de Léon Denis en anglais. Et donc, il a écrit, entre autres, ce livre, l'histoire du spiritualisme, qui, qui apporte énormément de… Il était allé aux États-Unis pour faire ses enquêtes. Et son livre apporte vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur comment ça s'est passé euh, au départ. Vous verrez, son livre est, est, est, est cité, vous voyez, euh, très fréquemment euh, là. Hein, donc, l'histoire du spiritualisme… Ça vaut la peine de le lire hein, pour approfondir le sujet. C'est très, très intéressant. Delane aussi l'a repris hein, dans, dans son livre qui s'appelle Le Phénomène Spirit. Hein. Et ensuite, vous avez des auteurs brésiliens, hein, donc euh, Zeus Mantouil et Francisco Tizen, qui ont aussi écrit euh, sur le sujet. Et donc Doyle et Delane, vous les trouverez sur l'encyclopédie Spirit sans problème. Voilà. Et donc, ben, après, ben, il y a le Vatican qui commençait à s'inquiéter en disant c'est le diable, on l'interdit. Hein? Voilà, c'est. Voilà. Il traitait d'hérétique les personnes qui produisaient ce genre de phénomène. Donc, il y a eu de l'opposition. Il y a eu aussi, et ça on le voit dans la presse française, beaucoup de gens qui sont contre cette idée complètement absurde de l'existence de l'esprit. Donc vraiment, les matérialistes purs et durs enracinés dans le matérialisme qui traînaient euh, ceux qui croyaient, euh, ceux qui étaient spiritualistes, euh, enfin, qui les ridiculisaient dans la presse, enfin, c'était vraiment intense et violent. Hein. Et il y a d'autres phénomènes, qui ont, enfin d'autres circonstances qui ont un peu, euh, je crois que j'en ai parlé un petit peu euh, il, y a, il y a trois semaines hein, avec l'histoire, c'est qu'en France, après la révol il y a la Révolution française aussi qui était venue avant, hein, en 1789. Et ça, c'était nécessaire parce que, imagine un régime avec un roi et puis euh, les, les religieux qui ont tout pouvoir, il y aurait eu une répression euh, très, très forte euh, qui aurait certainement empêché, hein, restreint la liberté, hein, liberté qui a été conquise après la, ré la Révolution, qui aurait certainement restreint euh, le phénomène, et ce ne serait certainement pas aussi autant ébruité. Donc même le fait qu'il y ait une révolution, euh, c'était nécessaire au préalable. Et il y a eu aussi, j'ai dû vous en parler, euh, une philosophie spiritualiste qui s'appelait le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français, d'un philosophe qui s'appelle de Biran, et donc euh, qui était arrivé euh, par l'introspection à la nécessité de l'existence de, de l'âme. Voilà, il disait que, par exemple, la volonté ne, ne pouvait pas avoir sa source dans le corps physique ou dans le cerveau, que ça venait nécessairement de l'âme. Et cette philosophie, en fait, elle, elle s'était pas mal développée dans la première moitié du 19e siècle. Et donc, on enseignait euh, dans les lycées, voire même à l'école normale ou à la Sorbonne, une philosophie qui était spiritualiste, hein, qui, qui parlait de l'âme comme étant indépendante du corps. Et, et tous, toutes ces circonstances, en fait, ont aidé au développement du spiritisme. évidemment tout le monde n'était pas d'accord avec M. de Biran, hein, notamment les positivistes, hein, les scientistes, euh, qui, eux, euh, avaient un point de vue surtout matérialiste, notamment Auguste Comte, hein, avec son positivisme. Il avait développé la méthode scientifique hein, de Descartes, par la méthode positive, donc ça c'était très positif. Par contre, euh, il était athée et matérialiste. Voilà. Pour lui, Dieu, c'était la nature. Voilà. Donc là, vous voyez un peu mieux le contexte, comment tout ça, ça a été orchestré par les esprits, étape par étape, un peu partout dans le monde pour l'avènement de, de, des études sérieuses qui sont venues, notamment avec Kardec, mais aussi avec d'autres ailleurs dans le monde. Voilà, alors les premières manifestations, bah, c'était des tables hein, qui répondaient oui ou non, donc ça, ce n'est pas très pratique, parce qu'il faut poser des questions directes, hein, des questions par lesquelles on peut répondre. Par exemple, tu ne peux pas dire euh, comment est ton nom, il ne peut pas répondre par oui ou non donc il faut dire est-ce que ton nom c'est François, est-ce que ton nom c'est Joseph, est-ce que ton nom c'est Gustave c'est beaucoup plus compliqué pour répondre par oui et par non, hein, poser des questions directes après ben, ils ont dit ben, c'est un coup pour A, deux coups pour B et 23 coups pour Z donc là ils arrivaient effectivement à avoir des noms mais euh, évidemment il ne fallait pas qu'il y ait de mots trop longs avec trop de Z hein, parce que sinon c'était assez long et rébarbatif hein, sans oublier que chaque fois il y a le médium à effet physique euh, qui, qui donne de son fluide pour que ça se produise hein. Voilà. Et puis ensuite, ben, c'est ce que Kardec avait constaté, de dire que euh, le, le, le, les réponses que les esprits donnaient, ben, elles étaient vraiment euh, pertinentes. Il y avait des réponses qui dépassaient largement la capacité euh, des personnes qui étaient présentes. Il y avait beaucoup de réponses qui contredisaient même, qui allaient dans le sens inverse de ce que pensaient les personnes présentes. Donc tous ces éléments qui ont permis à Kardec de dire euh, voilà, il y a l'intelligence qui répond, elle a une certaine indépendance. Voilà. Et donc, elle est extérieure, hein, peu, étrangère, entre guillemets, aux intelligences des personnes, qui sont présentes, des personnes incarnées qui sont présentes dans la salle. Il ne s'est pas contenté de ça, il a aussi recoupé les informations par différents médiums. Voilà, donc après, Kardec, évidemment, il reposait les questions dans différents groupes, hein, il participait dans différents groupes à l'époque, euh, différents médiums. Euh, quand il a commencé à réunir les informations du livre des esprits, ben il, a, il, a, euh, il avait reçu euh, des cahiers, hein, comme on dit, de, de, de, de communication que, que les expérimentateurs avaient commencé ben, dès les années 1850. Hein, le groupe de Sardou, euh, le groupe euh, les, les Magnétiseurs, M. Morin, euh, M. Pleine-Maison, enfin, euh, la famille Dufaux. Euh, tous ces noms que vous voyez dans, dans les œuvres posthumes. Hein, donc, il participait à, à ces groupes-là. Et puis donc, évidemment, quand il était dans le doute, quand il y avait des réponses qui se contredisaient, et bien il retournait il reposait la question une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que euh, les réponses soient cohérentes, euh, claires et logiques. Hein, C'est comme ça qu'il a procédé pour euh, compiler le livre des esprits. Mais après, bon, il a eff effectivement vu que, sur certaines questions, ben, il y a des réponses, c'était des véritables pépites. Quoi. Et voilà, alors aujourd'hui, c'est sûr, quand on lit le livre des esprits, je ne veux pas dire qu'il peut nous paraître banal, ce serait un peu dénigré, hein, mais quand on voit par exemple la question numéro un qu'est-ce que Dieu hein, Intelligence suprême, cause première de toutes choses. Pour sortir une réponse comme ça, il faut déjà… Euh, mais dit, cette réponse, il l'a quand même euh, recoupée au moins cinq, cinq ou six fois hein, non, avec euh, différents euh, médiums, même en, à l'étranger, si je ne me trompe pas. Alors, peut-être la première édition du livre des esprits, euh, non, mais la, la, cette question, elle était déjà comme ça dans la première édition. Il n'y avait que 500 questions et réponses. Et donc, ce premier livre des esprits en 1857… Ben, il est parti euh, dans le monde et puis donc il y a plein de gens qui ont commencé à écrire à l'auteur en disant « Ah bah ben tiens, chez nous, euh, on a aussi des réunions, on a posé des questions similaires, voilà les réponses qu'on a reçues, etc. » Donc du coup, euh, ben, Kardec s'est retrouvé comme étant un espèce de point de convergence de différentes choses qui se sont produites de façon indépendante, c'est ça qui est intéressant, hein? euh, de, de, ailleurs dans le monde. Et donc, c'est la deuxième révision du Livre des Esprits qui est sortie en 1860 hein, avec 1019 questions-réponses. Donc, vous voyez, il y avait le double par rapport euh, à la première édition. Euh, et donc, c'est euh, là où il y a eu cette consolidation avec euh, des communications qui venaient du monde entier. Et pourquoi ils ont posé la question « qu'est-ce que Dieu ?» Pourquoi ils n'ont pas dit « qui est Dieu ?» ben, Ils l'expliquent. Hein. « Qui est Dieu ?»« Qui ?»« C'est Tu personnifies. » Tu et considères voilà. Dieu comme une personne. Or Dieu, ce n'est pas une personne. Donc la bonne question, ce n'est pas qui est Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu. On est déçus, on croit que c'était un homme blanc avec une barbe blanche. Ou... Voilà, qui était sur un nuage et tout ça. Eh bien non. Donc, ça c'est la, la vision bah, qu'on a depuis des millénaires. Hein, du Dieu euh, personnifié, euh, avec euh, tous les, qui se met en colère, etc. Hein. Alors, on était quand même sortis du polythéisme parce qu'à l'époque des Romains et des Grecs, c'était encore pire. Il y avait les dieux qui n'étaient pas d'accord entre eux, qui se faisaient des vacheries, etc. Et le dieu unique. Et puis après, avec l'islam, le, avec le, le Coran, avec Mahomet, la notion s'est un peu précisée. Donc, c'était bien un dieu unique et eux, ils avaient, l'islam interdit de faire des, des représentations, Autant de la divinité que euh, du, du prophète, quoi, de Mahomet. C'est justement parce qu'il cherchait à, à éviter euh, l'idolâtrie, la personnification euh, euh, de Dieu. Mais pour les, pour les, les, les religi religions islamiques, c'est une femme noire, hein, forcément. Dieu, c'est une femme noire, ou le Mahomet, c'est une femme noire. Alors, je ne sais pas s'il si parlait de femme noire, hein, mais bon... il C est, c est... Pour nous, c'est un homme blanc, pour eux, c'est une femme noire, forcément. C'est possible, <rire> hein, mais bon, voilà. Enfin, ils, eux, déjà, ils, ils dépersonnifiaient, euh, par contre, euh, bien, déjà, cette notion de divinité. Hein. Allah est grand, Allah oui. est par-dessus tout, etc. Hein, donc, euh, euh, voilà, c'était. Alors, les, les mots Égypte, saints, pour mémoire, ça commençait avec Moïse, oui, euh, Michel En Égypte, c'était des animaux. Ils vous avez commencé à avoir une idée du monothéisme, euh, surtout à Kenathan, en introduisant le soleil, un rat. Ouais, voilà, il y avait une euh, certaine hiérarchie avec un Dieu qui était au-dessus des autres. Oui, c'était des animaux sinon, c'était… Euh, et c'est là où euh, tu vois, vois que cons. cette cause première de toute chose, hein, c'est que c'est sûr, entre Dieu et nous, il y a plein de choses, mais Dieu, euh, c'est l'infini, il, il est vraiment au-dessus de tout. Euh, le, le fait de par exemple la Trinité, hein, confondre Jésus avec Dieu, euh, je l'ai souvent dit, hein, mais c'est une vision un peu euh, puérile parce que Jésus est un esprit très élevé, mais ce n'est pas l'infini. Hein, Dieu. Dieu est la cause première de toute chose, c'est quand même, au départ, quand même, ça vient des présocratiques, ça vient des Grecs. Le principe ah oui, oui, de causalité, oui, oui. ça vient des Grecs, pas, c'est pas tombé du ciel comme ça. Quand tu regardes la doctrine de Socrate et de Platon, effectivement, ils étaient déjà très clairs sur ces questions-là, y compris la question des esprits, y compris la médiumnité. Kardec il fait un résumé de la doctrine de Socrate et de Platon dans, dans le premier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme. C'est là où on compte, effectivement. Donc là, on parle de phénomène hein, dans le cours d'aujourd'hui. Mais euh, après, bah, il y avait euh, les, Socrate et Platon, il y avait aussi euh, les celtes, les druides. Hein, la, la doctrine celtique était très, très proche du spiritisme. Ils pratiquaient la médiumnité, euh, euh, voilà, le, le, le, le, ils croyaient en la réincarnation. Hein, elle a été euh, vaincue malheureusement par les Romains, hein, qui étaient beaucoup plus pragmatiques et beaucoup mieux armés, euh, beaucoup plus terre à terre que, que les Gaulois un peu rêveurs et divisés. Hein. Mais euh, quand on regarde la, le génie celtique, par exemple, de Léon Denis, on se rend compte que le, le, le, ben, Léon Denis lui-même, Alan Kardec, c'était tous des celtes qui sont venus se réincarner pour remettre ça au goût du jour, quoi, euh, deux millénaires plus tard. Là, les Védas, alors, ce n'étaient pas les premiers hein, au niveau des... Si, là, les Védas, ils ont 10 000 ans. Hein, C'est ouais. même... Euh, voilà, les, les, les temples les plus anciens d'Égypte je crois que c'est 6000 ans ou 7000 ans avant Jésus-Christ quoi les, les Védas ils, ils sont antérieurs et maintenant enfin j'ai entendu dire que alors je sais plus où c'est si c'est en Turquie quelque part qu'ils ont retrouvé des écrits encore plus anciens que les Védas. et tout ça ça fait partie de, de, de ce qu'on produit ces esprits qui sont venus si on en croit Emmanuel de, de, de cette planète euh, dans la constellation de Capella, de ce que Kardec appelle la race adamique donc des esprits qui sont venus d'une planète comme est la Terre aujourd'hui en gros quoi. Les réincarnés sur la Terre il y a, y a 10 000 ans et qui ont apporté donc ce, ce, la science, le savoir, les pyramides les maisons, la culture la religion les Atlantes, euh, Charles par exemple aussi oui, alors on ne mm -hmm. sait pas trop ce qu'ils sont devenus eux hein, ils étaient antérieurs aux Égyptiens, mais oui Je ne sais pas, mais je pense que ça devait être la, aussi dans ces époques, jusqu'à 10 000 ans avant notre ère. Quoi. On a peu de connaissances de cette période-là, finalement. Mais les Atlantes, en fait, on n'a toujours pas trouvé exactement où c'est, hein, ni avec certitude. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé dans cette période-là, euh, le niveau de la mer Méditerranée, par exemple, il a augmenté de, de 30 ou 40 mètres. Hein? Donc, il est tout à fait possible qu'il y avait à l'époque des îles, que le Gibraltar, même à la limite, était peut-être fermé encore à l'époque. Enfin, le, le, le, quand il parlait de, de, du déluge, la grande vague, là, que c'était ben, à un moment donné, à force, de, quand l'océan Atlantique montait. Euh, il a fini par se déverser dans la mer Méditerranée qui en quelques années est montée de plusieurs dizaines de mètres voilà, il, y a, il y a plein d'hypothèses comme ça qui, qui font que enfin bref, aujourd'hui on ne sait toujours pas où, où sont non. ces îles il y a une hypothèse qui dit que c'est justement Atlante-Atlantique que c'est plutôt du côté de Gibraltar par là-bas et il y en a d'autres qui disent que c'est peut-être... <coughs> Il y a eu des phénomènes assez importants dans la Méditerranée, avec, sur l'île de Santorin, par exemple, et il y a des phénomènes volcaniques parfois assez violents dans le coin là-bas, qui, qui pensent que c'était plutôt par là-bas. Mais en fait, aujourd'hui, on ne sait pas. À ma connaissance, il hein, y a beaucoup d'hypothèses, mais euh, pas beaucoup d'éléments qui permettent d'en de, de, faire des certitudes. On, on a eu des récits par les Grecs, mais euh, on n'en sait pas voilà. plus. Voilà, on... on on a entendu parler des Atlantes, hein, donc ils ont bien été là à un moment donné, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus voilà. Parce que ce qu'il qu faut savoir, c'est que par exemple, ben, il, y a, il y a 10 000 ans, euh, tout ce qui est Scandinavie, euh, la Norvège, la Finlande, la Suède, euh, c'était sous 3km de glace. Hein. Hein Et puis l'hiver, la banquise, donc la mer du Nord, descendait jusqu'à Bordeaux et ils ont trouvé des, des vestiges archéologiques euh, à Bordeaux, ils ont trouvé exactement les, les mêmes de l'autre côté de l'Atlantique euh, en Virginie et donc ils sont sûrs que c'est les mêmes et donc que ça vient de la même tribu et ils se, se sont demandé comment ça se fait, en fait bah, ils traversaient par la banquise hein, mangeant du poisson et du phoque euh, pour aller jusqu'à l'autre côté, donc c'était les mêmes hommes euh, euh, donc on voit que ben, le climat était complètement différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait, le, le, le, comment dire, avec la précession des équinoxes, euh, en, en ce moment, ben, c'est plutôt l'hémisphère nord qui est vers le soleil et l'hémisphère sud qui est loin du soleil, alors que euh, c'est une période de 16 000 ans, hein, la précession des équinoxes. 8 000 ans plus tard, ben, c'est l'inverse. Donc, euh, tout ça, ça joue euh, énormément sur euh, les climats dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc, c'était des circonstances qui étaient complètement différentes, même au niveau climatique. Mais bon, là, on est encore bien avant hein, euh, cette phase donc, de cette invasion organisée. Voilà l'expression de Arthur Conan Doyle qui avait été programmée justement bah, pour préparer euh, l'avènement euh, du, euh, du spiritisme, quoi, de la philosophie spirit. Vous voyez aujourd'hui, ben on est 160 ans plus tard, il y a toujours encore autant de matérialistes, il y a toujours encore autant de personnes euh, zététistes ou autres qui nous traitent de fous dingues. Hein. Euh, voilà. Heureusement, on peut dire, comme John Lennon, euh, tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Hein. Donc, il y a quand même 30 ou 40 millions de, de sympathisants spirites dans le monde, et puis avec une tendance croissante et... Euh, voilà, à partir du moment où ça nous aide à devenir meilleur, où on comprend notre âme, les puissances de notre âme comme le dit Léon Denis hein, cette solidarité qui peut exister entre le monde physique et, et le monde spirituel euh, on comprend mieux le sens, le but de la vie ça nous donne beaucoup plus de force et de ressources pour surmonter ces difficultés hein. euh, voilà, hein, surmonter les coups durs, hein, la perte d'être cher et tout moi, quand j'ai perdu mon père et, et, et, et ma mère, bah, je me demandais, punaise, un matérialiste, comment il fait Moi, je suis spirite et puis vraiment, ça, c'est une séparation, c'est toujours un peu difficile. Ouais. Comment font ceux qui sont matérialistes hein? <rire> Qui se disent, ça y est, c'est fini, maintenant, il est dans le néant, il n'y a, a plus jamais rien, etc. Quoi. Donc, euh, voilà. Ça se saurait quand même si le spiritisme avait effacé la souffrance de la planète. Hein. Oui, oui. Enfin bon, après, il n'y a que les spirites qui le savent. Hein. Les spirites... Mais ça ne supprime quand même pas la souffrance. Il ne faut quand même pas Ça supprime même. pas, mais c'est ce que je dis toujours. Hein. Il y a mais la douleur, c'est de... une chose, la souffrance, c'est une autre. Hein. La le douleur, tout le monde de... l'a. Pardon Je dis le but n'est pas de supprimer la souffrance. Oui, c'est... Et, et on, on dit voit, on voit justement, justement l'utilité de, de la souffrance. La souffrance. Hein. Je vous dis, le jour le plus beau de ma vie, c'est quand, quand, quand je sors de la salle d'opération, attaché partout dans la salle de, comment dire, de soins intensifs, etc. Réveil de réveil. De ré, oui, plus que ça. Ouais, après, après la salle de réveil, on va dans une chambre, on a aussi tout l'attirail, tu sais, avec les trucs qui te mesurent la tension, les trucs. Mm -hmm. Tu gardes pendant deux jours et puis bah, chaque jour, oh, tiens, bah, aujourd'hui on va enlever ça, aujourd'hui on va enlever ça. Chaque fois c'est une victoire. Hein. J'avais trouvé ça vraiment fantastique et pourtant euh, ben voilà. donc les douleurs euh, ben on les a par contre il y a des joueurs qui ont des douleurs et qui ne souffrent pas et il y a des gens qui souffrent mais qui n'ont pas de douleur donc ce, ce sont des deux notions un peu indépendantes la souffrance euh, dépend un peu de, de, de chacun hein. il un peu de chacun de souffrir plus ou moins quoi. et le fait de comprendre euh, Qu'est-ce qu'on est, qu est d'où on vient et où on va, ça nous aide énormément quand même dans ce sens-là. Le, le cardécisme, la souffrance, c'est une souffrance morale. Parce qu'on méconnaiss... ne connaît pas les, les lois morales qui, qui sont, qui sont sous-jacentes au monde. C'est ça. Et quand on les connaît, là aussi, la souffrance morale… Euh, elle est atténuée par la compréhension du pourquoi et du comment et de l'issue de ces souffrances. Le fait d'avoir cette vision-là euh, aussi aide hein, pour surmonter les souffrances morales. C'est la vie de Bouddha aussi. Euh, je crois que Bouddha, en fait, ce qui a déclenché chez lui cette recherche, c'était euh, l'envie de ne plus souffrir, de ne plus voir souffrir les gens. Et en fait, il a, il a développé cette philosophie, le bouddhisme, après avoir fait ce constat, en cherchant le moyen de ne plus souffrir. Voilà. Comme quoi, la souffrance, c'est un sujet éternel. Il a le besoin est... d'être soulagé. Ah, Michel, dis, Bouddha, euh, Bouddha a, a, a, a les, les premières. Euh, la, les, les premiers écrits des, des bouddhistes, c'est les quatre nobles vérités. La souffrance existe, on ne peut pas nier la souffrance. L'origine de la souffrance, c'est-à-dire chercher d'où vient la souffrance. Hein, euh, L'origine, les causes. Et puis la, la troisième, c'est euh, la souffrance peut être guérie. Il y a une, y a une issue possible. Et la dernière, c'est trouver mmh. le chemin vers la, la guérison. Il oui, parle beaucoup aussi de l'attachement. Hein. L'attachement aux choses matérielles. C'est sûr que la personne qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a souffre beaucoup plus, même si elle est riche, qu'une personne pauvre qui se satisfait de ce qu'elle a. C'est complètement matérialiste, mais la souffrance, c'est aussi l'attachement à des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont, qui, qui sont, qui, qui sont utiles à la personne. Ouais. c'est des modèles sociaux hein, est des, voilà. et si on n'est pas dans, dans la norme ben on considère qu'on a, on a loupé quelque chose et on souffre d'autant plus les discriminations diverses et variées qui peuvent exister quoi. ça c'est à l'extérieur mais c'est à, à l'intérieur de soi c'est se dire je ne suis pas valable je ne suis pas capable d'être aimé je ne suis pas capable de voilà, de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la première souvent, c'est la première peur, la peur de ne pas être aimé. Mais bon, pareil, après, quand on a une vision qu'il ben, y a un guide spirituel qui nous aime plus que tout, etc., hein, là aussi, la vision spiritualiste nous aide. Hein. Ça, c'est en, en dehors de nous. De Dieu, Dieu, etc. Voilà. L'amour, d'une ça c'est l'amour d'un de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Le bouddhisme ne pense pas comme ça. L'amour est à l'intérieur de nous. Le bouddhisme est différent. Ouais, ouais. C'est vrai que Jésus, il a dit Aimez votre prochain comme vous-même. Donc ça veut dire qu'il faut déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer le prochain. Donc il faut qu'il y ait une, une certaine estime de soi, hein, c'est sûr maintenant que de l'estime de soi qui ne se transforme pas en amour extérieur on tombe dans, dans quelque chose qui est plutôt de l'égoïsme l'orgueil moi d'abord les autres je m'en fiche quoi. donc c'est voilà enfin, moi ça m'a énormément aidé de, de, de connaître, d'analyser d'approfondir toutes ces choses parce qu'on ben, arrive à trouver on arrive mieux à trouver justement ces équilibres à la fois intérieur et extérieur. Hein. Le kardésisme est une, une doctrine essentiellement matérialiste quand même. Parce qu'on va chercher la, la résolution de sa souffrance à l'extérieur de soi. On ne va pas mmh. la chercher à l'intérieur de soi. Oui, mais on la cherche dans le monde spirituel. Donc, ce n'est pas trop À l'extérieur de soi. Mmh. Le Matérialiste, c'est plus terre à terre. Donc voilà le cours d'aujourd'hui, la semaine prochaine, euh, on verra donc euh, Kardec, hein, un peu plus euh, l'histoire de, de Kardec, qui il était, d'où il était venu. Donc ben, on découvre encore toujours euh, énormément de choses, il y, a, il y a un très beau livre qui a été publié euh, récemment, où est-il Il est là. Donc c'était Malheureusement c'est encore en portugais, il faudrait qu'on le traduise euh, en français où, euh, voilà, là, il y a des milliers et des milliers et des, des milliers de documents d'information d'État civil, euh, euh, les originaux qui ont été retrouvés, etc., donc qui, qui, qui, qui nous éclairent beaucoup plus hein, sur qui était Kardec euh, par rapport aux, aux, aux biographies qui ont pu exister jusqu'ici. Hein, on avait surtout la biographie de Henri Sauce. Qui, Henri sauce il était parfois un peu enthousiaste. Quoi. Il disait, par exemple, que Kardec était médecin. enfin Il disait des choses qui n'étaient pas vraiment prouvées. Hein. Euh, et il a écrit sa biographie. Euh, sauce n'a pas connu Kardec personnellement. Hein. Il a écrit sa biographie dans les années déjà 1900, hein, donc euh, pas mal d'années après Kardec. La première biographie qui a été écrite de Kardec, en fait, c'était par une... Alors, il y avait d'abord le discours qui a été prononcé sur sa tombe. On avait retrouvé le document original où Kardec, il avait commencé à écrire lui-même sa biographie, donc il s'était servi de ça. Et la vraie biographe qu'il avait connue et qui a écrit sur lui, c'est Anna Blackwell, donc c'était une Anglaise qui habitait en France. Et donc, dans, dans, dans son livre des esprits traduit en anglais, vous avez une petite biographie de Kardec qui était la première. Mmh. Il y a une conférence d'Alain Kardec le 25 février à Tours. Ah, ben voilà, voilà. Et on, on en fait chaque année, en gros, ben c'est, on parlait du 31 mars, là, vers le 31 mars, hein, c'est l'anniversaire de, de, de la mort d'Alain Kardec où on va se, se recueillir devant, ce, devant le dolmen au Père Lachaise et puis on, on en profite pour faire des conférences. Quoi. Donc... Euh... <coughs> Là, ils l'ont avancé un peu. Si ça, c'est le 25 février. Ah, ça? Oui, ce serait le 25 février parce qu'au mois de mars, ça serait l'hommage à projet Pérez. Voilà. D'accord. Bon. Ben, ouais. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions sur le cours d'aujourd'hui? C'était clair. D'accord. Bon. Il y a un spiritisme sans tabou aujourd'hui euh, Alors attends, on va regarder. C est, c est, on va aller regarder sur le euh, Oui, je, je, il est. Enfin sur Zoom, il est programmé à hein, 20h30. C'est toi qui l'anime euh, ben, Pas forcément, non. Je, moi je vais y participer, mais il doit y avoir, il va y avoir Béatrice, peut-être Fatima, etc. Hein ceux qui ont repris le flambeau. Et si on va dans le... On va aller sur le site de la Fédération, donc spiritisme.org. Alors, ils ont, ils ont changé le site, donc il est bien refait. Agenda, donc il est toujours là. On va attendre que ça se charge. Le voilà. Donc, on est euh, dimanche 5. Je ne me trompe pas, il n'y a pas de lien hein, sur le. Non, non, je... alors attends, plus deux, si, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça a changé de nom. Ça s'appelle groupe de travail pour la diffusion du spiritisme. Ils ont changé de nom. Ça s'appelle plus Spiritisme sans tabou. Et donc, il y a bien un lien Zoom. Alors, le lien Zoom, il se termine par 2071. Et qu'est-ce que j'ai ici? C'est bien 2071. Donc, c'est bien le bon lien. Vous voulez que je vous le renvoie? Oui. Alors, je vous montre où je l'ai trouvé. Hein, si vous allez sur le, le site de la Fédération, hein, spir... c'est soit France.fr, soit spiritisme.org. Donc, quand vous descendez, vous avez l'agenda. Et donc, euh, sur 5 février, vous voyez, vous cliquez là. Donc, il y a ce qu'on est en train de faire là. Euh, après, à 11 h il y a autre chose. Hein. Enseignement basé sur le manuel d'études du livre des esprits donc c'est à Rambouillet et donc à 20h30 vous voyez vous avez groupe de travail pour la diffusion du spiritisme donc de 20h30 à 21h30 chaque mois le premier dimanche et le lien zoom vous l'avez juste là vous voyez il se termine par 20 je peux vous le copier là dans le le, le plus 2 c'est parce qu'il n'y a pas assez de place dans la cage je suppose oui, c'est ça, ça veut dire qu'il y a plus qu'un plus qu événement. C'est comme ça qu'au début, je me disais, tiens, je ne le vois pas. Et quand j'ai vu ce plus deux, ben voilà. Donc du coup, le spiritisme sans tabou n'existe plus hein. Non, non, non, parce que en fait, ils sont... le spiritisme sans tabou, c'était pour euh, poser des questions, euh, etc., euh, mais bon, pour, pour le public en général, mais en fait, comme c'est un peu toujours les mêmes qui, qui, qui participent, hein, donc Vincent, euh, toi, euh, ben, le, le, la discussion elle a plutôt tourné sur les deux ou trois dernières occurrences sur euh, euh, comment est-ce qu'on peut mieux diffuser le spiritisme, comment est-ce qu'on peut faire de sorte qu'il soit mieux connu, hein, du genre euh, l'aspect religieux, ce genre de discussion qu'on a eu d'ailleurs dimanche euh, au début, début, début décembre. Et je pense que c'est ça qui a fait que Fatima, elle m'en a, a parlé. Hein. Oui, elle a voulu changer. Le, le, le but de la oui. réunion a un peu changé. Oui. Voilà. Alors sinon, ça c'est au niveau de la fédération, mais au niveau euh, LMSF, il y a toujours encore, on fait l'écoute fraternelle, mais c'est individuel. C'est une personne avec une personne qui l'écoute. Hein. Donc ça, ça, ça se fait au niveau de, de, du mouvement spirit francophone. Et on en a un peu discuté hier. Euh, on va certainement changer de nom parce que écoute fraternel, euh, a, a, ça n'accroche pas trop les gens. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on avait dit hier Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom. <coughs> euh, voilà. C'est pas coaching, mais c'est un truc un peu dans le même. Voilà. Orientation spirituelle, voilà, c'est ce qu'il propose Donc, euh, on va voir si, euh, ben voilà, si, si ça, comment dire, attire plus euh, euh, l'attention des gens. Quoi. Parce que quand, quand on va dans les, dans les salons, comme à Ciné ou, à, ou, à, ou au Salon Parapsie à Paris, en fait, les gens, ils y vont pour voir des médiums, pour recevoir de l'orientation spirituelle. Quoi, où, alors, pas que, hein, il y en a qui vont par curiosité, etc., mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, « Tiens, mon fils, il a des cauchemars, qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà, donc c'est pour répondre à ce, à ce genre de demande qu'on voit dans ces, dans ces endroits-là, mais en le faisant évidemment de façon gratuite. Quoi. Donc, c'est une, une, là aussi une petite adaptation qui se fait, donc on est, à laquelle on est en train de réfléchir. C'est difficile d'accepter de, de, qu'on ait déjà des problèmes. Hein. C'est ce que dit le bouddhisme accepter qu'on souffre oui, et puis aller demander de l'aide, c'est encore une autre démarche. C'est pas, pas simple. Il y a le déni. Et, hein. et avoir confiance dans l'écoute, avoir confiance dans, dans le fait de, que être écouté, ça peut aider, c'est pas évident non plus. Oui, et puis ce que, ce que, à partir du moment où les gens euh, se décident à aller voir, par exemple, un médium. Ben, on voit les, des attitudes du genre où ils tombent un peu d'un extrême à l'autre. Hein. Ils, ils demandent au médium dites-moi ce que je dois faire, ce que je dois oui. dire, ce que je ne dois pas dire. Oui. Ils veulent vraiment que comment dire, le médium ou les esprits se substituent à leur responsabilité à eux, à leur libre arbitre de, de, de prendre eux-mêmes les décisions. Hein. Parce qu'on les a souvent infantilisés hein, dans la vie. On leur a dit c'est le maître qui a raison, tu t'es. On leur a dit c'est papa qui a raison, tu t'es. On leur a dit. C'est ton chef de service qui a raison et tu te tais. Ça. Et donc forcément, à un moment donné, euh, il demande au médium euh, ce qu'il doit penser. Voilà. Mais bon, la, cette démarche-là, par exemple, on ne la soutient pas. Hein? C'est le médium qui, qui interfère dans le libre arbitre et qui dit « tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça euh, », Ben, il, il, quelque part, il prend la responsabilité. Si ça se passe mal, ce sera autant de sa faute que de la faute de, de la personne qui l'a écoutée, qui a fait ce qu'il a dit. Hein. Mais le médium, s'il est un peu cohérent, ça ne produira pas comme ça. Voilà. Pas. On ne rentre pas dans ce genre de... de, de hein, euh, en sachant très bien que les bons esprits, même notre guide spirituel, n'ira jamais contre notre libre arbitre. Ouais. On pourra aussi peut-être parler euh, ce soir de la conférence sur le suicide. Oui, oui, par exemple. Ouais. Alors, s'il y a eu une conférence sur le suicide euh... Ah oui, oui, oui, oui il vendredi. Oui. Ouais. Oui, oui c'est quand même toi qui l'animais, un, un petit peu quand même. Traduisait, oui. Oui, ouais, ouais, ben, un petit peu quand Oui, ouais, ouais. Ouais, on peut, on peut, ouais. on peut. Et moi, je vais en faire une. Alors, euh, je ne sais pas si ça sera vendredi prochain ou, ou le suivant sur Gabriel Delanne. vie y a beaucoup travaillé sur Léon Denis, mais Gabriel Delanne, euh, voilà, on l'a un peu. Mais on va aussi euh, s'en occuper une bonne voilà. chose de travailler sur d'autres personnes que Kardec parce qu'on en fait de l'idolâtrie à, à force. C'est vrai, ça peut être perçu. C'est vrai qu'on est, on est tous un peu admirateurs de Kardec, mais le fait de trop en parler, euh, la personne qui, qui, qui, qui, qui. Comment dire Les personnes extérieures euh, ont cette réaction que tu dis, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est un idolâtre, quoi. Et c'est vrai qu'entre l'admiration profonde pour quelqu'un et puis l'idolâtrie, il n'y a qu'un pas. Quoi. Mais l'idolâtrie, c'est quand même euh, euh, l'étape d'après. Hein. <coughs> ouais. Bon, bah, écoutez, euh, merci beaucoup. Euh, euh, merci aussi les esprits qui étaient là. Oui, Joël Bonne journée, à ce soir. Excellente journée, <rire> et puis euh, à ce soir, ouais, à bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine.